Un, regarde, je commence à être bien sec au pec. J'ai une bonne démarcation au bras. Et je comprends pas, c'est. On dirait que je suis enceinte. Ouais, il reste que le ventre là. Bah oui. J'ai peut-être un truc pour toi. Serre, rentre le ventre, serre les abdos. Serre, serre, serre, serre, serre. Encore, encore, encore. Serre, serre, serre. Et maintenant tu vis comme ça. Voilà, là t'es beau. <musique> Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est Comment perdre le gras du ventre Donc c'est la période les gars vous allez voir ça partout sur Youtube On va mettre euh, notre pâte, la pâte FF Sur ce sujet là au moins ça sera fait euh, Parce que j'ai un abonné qui est venu me voir justement pour me parler de ça Une fois que votre sèche euh, Commence à être bien entamée, vous avez perdu votre, du poids Vous avez perdu des, du gras En général ce qui, ce qui reste à perdre C'est le gras du ventre, ouais, c'est bon. le plus dur Donc vous êtes sec au niveau des épaules, vous êtes sec au niveau des pecs Mais il y a toujours la petite brioche en bas Ouais. Et ça prend la tête parce qu'en fait on, on essaye tout et ça marche pas. Donc, si toi, Pimous, t'avais des conseils à leur pas donner, <rire> t'as pas ce problème, moi. Mais on prend pas tous des produits euh, que des. Non, QD. je stocke le gras au bons endroits, à nuance. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Il y a. Y a... Il y a des gens qui ont la chance de stocker, par exemple, dans le bas du dos ou au niveau des cuisses. Moi, c'est le ventre. Certains de nos abonnés, c'est aussi le ventre, à mon avis. La majorité des hommes, c'est le ventre. Voilà, souvent chez les hommes, c'est ça, et les femmes, au niveau des cuisses. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme astuce, comme conseil En coaching personnalisé, par exemple, sur www.finastuction.fr, c'est passé. Si t'as un élève qui te dit, j'ai perdu beaucoup de gras, mais j'ai du mal à perdre le gras du ventre, qu'est-ce que je peux faire maintenant Pimousse, au secours Moi, je l'inviterais à ajouter des compléments alimentaires, type clambutérol. Allez, allez non, en vrai, qu'est-ce que je dirais euh, Ça dépend. Est-ce que déjà il a du cardio dans son programme euh, Ouais, il a, le gars il a tout fait. En fait, ouais, c'est ça. ça. Ça dépend euh, du profil de gars. Euh, S'il en est là, à mon avis, déjà, c'est qu'il a pas fait une prise de masse propre. Ouais. Parce que normalement, arrive à votre sèche en 6 semaines, si vous êtes Nachi, vous six avez six séché semaines, là, parce que fait. vous avez fait les choses bien en prise de masse. Bon, malheureusement, le type là, il n'a pas fait les choses bien. Il a fait un bordel comme moi. Il a voulu commencer une sèche. Ça s'est bien passé au début. Euh, il est quasiment à la fin de sèche, mais il lui reste du droit au bas du ventre. <coughs> euh, là, euh, faut se poser les bonnes questions. Moi, je pense que là, faut juste faire un choix, savoir si euh, c'est utile de perdre euh, encore du gras au risque de perdre du muscle, parce que euh, arrivé à ce stade-là, en fait, forcément, vous ouais. allez devoir augmenter votre dépense calorique ou diminuer les calories dans l'assiette, et euh, vous êtes déjà bas, c'est la merde. Et vous êtes déjà bas à ce niveau-là, donc forcément, vous allez perdre du muscle. Donc là, c'est juste savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez avoir les abdos? Euh tablette de chocolat vraiment taillée dans la roche, tu as sacrifié un peu de masse, ou euh, se contenter du physique actuel, euh, voilà ça, ça dépend des objectifs. Euh, moi j'aimerais bien, bien savoir par exemple le total calorique du mec, si par exemple déjà il est en fin de sèche il n'arrive pas à perdre et il est déjà en dessous des 2000 calories, c'est pas normal. Normalement quand tu arrives aux alentours des 2000 calories, ah, c c ça c'est déjà sec. Mais je pense que la plupart des gens qui nous regardent, c'est ça, ils ont descendu, ils arrivent à un stade. Ou... Déjà c'est mort. Ouais ça. ouais, mais maintenant nous on, on part de, de cette erreur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire S'il a baissé ses calories trop rapidement par exemple, il est déjà bas et il n'arrive plus ouais. à perdre. Et il lui reste plus <rire> Là, là c'est l'été bientôt, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, mes félicitations et officiellement dans la merde. Ouais, <rire> Déjà es officiellement es dans la merde là. Du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout tenter. Le tout pour le tout, quitte à perdre du muscle. Donc ça faut le savoir. Ouais. Si vous avez mal fait les choses en prise de masse, ça on va se serait... Ça va se répercuter sur votre sèche. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je veux continuer à perdre ou essayer de mieux faire l'année prochaine? Si votre choix c'est de continuer à perdre, quitte à perdre le muscle, je le répète, euh, on peut mettre en place un régime drastique en fait. Un hein, régime drastique. drastique. Donc euh, moi je conseille aux experts et à ceux vraiment qui qui veulent euh, les tablettes de chocolat taillées dans la roche pour l'été là il jet reste cétogène le temps. jet cétogène les gars donc on enlève les glucides c'est pas des choses que les coachs recommandent et très en dur. Et surtout pas aux débutants euh, mais bah, c'est surtout ça peut saccager le métabolisme si c'est mal fait donc renseignez vous sur le sujet avant de faire ça c'est pour les personnes qui ont un gros appétit c'est à éviter c'est vraiment éviter mais en tout cas c'est une solution dans votre corps par rapport à votre objectif donc c'est pas adapté à tout le monde euh, ce qui peut être intéressant je pense aussi c'est de euh, conserver ces glucides les, les réduire cyclées. les cycler autour peut être L'entraînement. Donc, euh, si vous entraînez le matin, favorisez les glucides autour de l'entraînement. Pour avoir un bel entraînement. Et limité au soir. Ou si vous entraînez au soir, mettez les glucides au soir et en, en, en enlevez-en euh, au matin. Ou encore une autre solution, euh, de faire plusieurs petits repas dans la journée. Mais vraiment des petits, les gars. Genre, ça au lieu du, de du faire du trois coup. repas et deux collations, vous faites sept petits repas, voire huit. Mais trucs à 300K, le genre. Ouais, euh, voilà. Euh, vraiment oh. des petits encas. Et ça, ça peut aider parce que le pic d'insuline, oui. il va, il va peu monter. Euh, Puis tu pas de moment journée. de grosse digestion. Donc, donc euh... voilà, donc tu seras moins ballonné. Ouais, voilà, ça craint quand même. Euh, ça c'est au niveau de la diète. Maintenant, au niveau de l'entraînement, ce qu'on peut faire c'est d'augmenter sa dépense énergétique ouais. au maximum. Faites du sport, allez faire un foot avec vos potes, allez faire un basket avec la mousse, fait le jardin. Voilà, exactement. Tout ce qui hein. est possible. Va à la salle en vélo, mais là, euh, tu es rentré dans un mood où tu dois être déter, ça doit être drastique. Et ça sera pas que... sur long terme. Et ça sera pas sur long terme. C'est vraiment pour se préparer pour cet été. Vous êtes pris tard vous avez mal fait votre prise de masse. Ça fait de la merde, Marvin. Hein, c'est toi l'abonné qui m'a demandé. Je sais que t'as fait de la merde donc maintenant ce qui te reste à faire c'est d'être déterminé si c'est vraiment ce que tu veux euh, donc euh, à l'entraînement faut se donner à 100% euh, max d'intensité euh, dans ton cas -là. dans ce cas là on s'en fout de la perf, on s'en fout des charges n'hésitez ouais. pas à blinder de super 7 il faut, faut s'entraîner un petit peu vous cross montez l'intensité de fond, fond la caisse en baissant les charges et si vous voulez limiter quand même la perte de, de muscle, mettez un exercice de force quand même en début de séance mais vraiment le reste de la séance doit ressembler euh, à une programmation crossfit mais... ouais, c'est une prépa crossfit c'est voilà. Des, des séries géantes euh, des super 7 De des voilà c'est pas ce qu'on conseille pour avoir le meilleur rapport masse et, et sèche, mais là il reste peu de temps. C'est l'été bientôt. Là, on est en train de tourner la vidéo. Les glaces, c'est le Honnêtement, si vous vous y prenez maintenant la sèche, faut laisser tomber. Il est trop tard. Il faut la faut abandonner. Hein. L'année prochaine, vous allez perdre tellement de muscles que vous allez galérer à prendre ouais. en masse. Que vaut mieux attendre l'année prochaine. Mais après, moi, je comprends. On est jeune. Il y a des trucs qui arrivent. On va montrer le physique à la plage. Ça se prépare avant. À... Moi, je sais quand je bulk, déjà février mars, je commence à réduire, à essayer d'aller vers une une, une diète où je sais que je vais avoir les abdos commence à apparaître et après ça. sur 6 semaines je vais rajuster je vais sécher mais là il y a que ceux qui sont propres à l'année qui vont pouvoir sécher les autres faut oublier les capote finito c'est pour ça on vous dit euh, la muscu c'est un marathon c'est pas un sprint prenez votre temps prenez vous y à l'avance pour cette année c'est trop tard si vous voulez les abdos c'est possible hein, mais il va falloir faire des gros sacrifices manger de l'eau et sinon bon. vous rattraperez l'année prochaine en commençant une bonne prise de masse en prenant un coaching sur fitnessfusion.fr on vous guidera les gars et ensuite ça, ça sera facile ouais. pour la sèche sur Surtout pour ceux qui vont se dire bah c'est tout foutu pour foutu, euh, je fais pas de sèche et tant pis. Allez pas vous amuser à réaugmenter vos calories d'un coup comme ça parce que s'ils sont descendus bas, ils vont augmenter leurs calories, c'est fini. Ils vont faire que du gras. Voilà, donc tout ce que vous faites en usuration, c'est progressif. Si vous diminuez les calories, c'est progressif. Si vous les augmentez, c'est progressif. Allez-y ah, doucement. Euh, on peut aussi jouer sur la qualité des, des aliments ouais. pour perdre un maximum de gras calorique, c'est total calorique. calorique oui, ouais, bien sûr. Problème. Mais en fait, chaque aliment va vous apporter des nutriments. Euh, des... Ils feront moins d'eau aussi en en choisissant bien les aliments mais bon. Non mais en fait moi les, les aliments je les vois comme des, des potions magiques tu vois. Non ça marche pas comme non, ça. Mais, non mais vraiment tu peux manger que de l'avocat et du thon, un mec qui mange McDo il peut perdre du poids aussi avec je le total calorique. C'est euh, ça le problème. problème. Je sais, le plus important c'est le total calorique mais chaque aliment apporte quelque chose des vitamines. Oui des... c'est bon pour le corps euh, dans les brûleurs toi. de graisse par exemple on met certains euh, fruits, certains légumes tu vois. chaque aliment apporte un plus au corps euh, donc n'hésitez pas à utiliser tous les aliments qui vont euh, favoriser euh, le déstockage des graisses de de, de tête je sais qu'il y a le pamplemousse qui aide à, à ça ouais ça c'est bien euh, la pastèque c'est citron. Le, le citron ah, le citron c'est plus pour l'immunité ah bon ouais. l'immunité comme d'un <rire> ouais, Tu ça oh, bon, es donc ça t'es sûr c'est pas sur caféine. donc ça c'est les aliments brûle graisse vous allez les retrouver aussi sur euh, en complément alimentaire ouais, sur QNT si vous voulez pas vous embêter sur QNT on a des brûleurs de, brûleurs brûleurs de graisse, de graisse thermogénèse hier. voilà donc avec le code fitness fusion vous avez moins 20% n'hésitez pas thermogénèse ça c'est bourré de caféine ouais. à augmenter votre éviter d'en prendre le soir hein. ouais éviter d'en prendre le soir mais euh, à augmenter votre consommation à augmenter votre consommation de caféine graisse, pas grave. donc n'hésitez pas à augmenter aussi votre consommation en caféine parce que ça va accélérer le métabolisme ouais. ça va brûler plus de graisse euh, le thé c'est pareil son dos en plus euh... pareil buvez beaucoup beaucoup d'eau voilà le tout, tout c'est de de 5 d'eau et en plus ça coupe la faim. plus t'as l'estomac rempli et moins t'auras faim ça c'est tous les petits trucs à rajouter en plus dans votre alimentation qui normalement est déjà carré parce que ouais. vous allez chercher à perdre du poids donc pour ah, optimiser là c'est des détails il va falloir jouer sur ces détails si vraiment vous voulez perdre le long. Même au niveau des sources de glucides, n'hésitez pas à choisir les meilleurs aliments possibles. Un glycémique bien bas. Un bien bas pour éviter les pics d'insuline. Euh, je sais pas, par exemple, au niveau des féculents, euh, le flocon d'avoine. Patates douces. Y a quoi d'autre Quinoa. Quinoa, toutes ces choses-là. Les meilleurs aliments possibles. Que des trucs sans goût, Mettez-les dans votre assiette. Et euh, voilà, de toute façon, c'est de leur faute. Ils ont mal fait les choses. Maintenant, vous allez manger vous... du placo. Il vous reste peu de ah. temps. C'est maintenant, les gars. Et dernière petite chose aussi. Bon, c'est un mythe. Euh, si on veut perdre du gras. Non, au niveau pas du du... Non. Si on veut ouais. perdre du gras au niveau des abdos, euh, du ventre, c'est pas en faisant des abdos qu'on va le perdre. Mais je pense ouais. quand même que le fait de solliciter cette zone. Tu vascularises, tu déloges des graisses. Voilà, je suis totalement d'accord. Tu déloges quand même certaines graisses. Donc, arriver à votre stade là, c'est très utile de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous rajouter un jour sur deux un circuit training d'abdominaux au poids du corps, c'est possible, ça. un jour sur deux et entre dos et entre les deux séances une série de gainage pour justement avoir le ventre plat. Et en plus de ça, on sait que plus un muscle va être épais, plus il va ressortir malgré le gras qui est au-dessus. Donc si tu bosses tes abdos qui sont épais tu les verras même si t'es un petit peu grassouillé Ah mais ça vaut mieux le faire en prise de masse, là ils sont sèches sèche prise de masse, tu peux toujours gratter ouais. C'était Fitness Fusion de l'AFF Vous étiez en présence de Pimous Dijo Force et Fun un baiser, ils sont dans la merde